Chers traders et investisseurs, vendredi 27 septembre, bonjour. Alors on croise les doigts en swing trading et nous visons toujours les objectifs de 12 440, 450 maintenant peu éloignés puisqu'à 70 points sur le DAX à relativement court terme. Donc tout se passe comme prévu et comme nous vous l'avions dit au préalable pour le moment. Les marchés continuent à se reprendre et nous sommes modérément relativement optimistes et confiants. Mais encore une fois, tout ceci devra être confirmé par la clôture de New York et de plus nous attendons des chiffres importants à 14h30. Donc nous devons rester très vigilants et espérer qu'il n'y aura aucun grain de sable pour atteindre nos objectifs à court terme. Ni nouveau tweet du président américain, ni nouvelle mauvaise nouvelle. Alors dans ce contexte, ce matin, nous avons réalisé 3 trades gagnants sur trois, accompagnés de deux médailles. Nous vous souhaitons à tous... Un excellent week-end de très bons trades. Et à lundi,